Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 romans qui sont parfaits pour l'été. Ce ne sont pas forcément des livres que j'ai lu l'été, ni des livres que je vais lire cet été, mais voilà, euh, j'ai essayé de vous faire une petite sélection pour vous donner des idées si jamais vous ne savez pas trop quoi lire, ce que ce soit sur la plage, chez vous, ou en voiture, euh, pour aller en Italie par exemple. J'ai pris des livres pour les très jeunes, des livres pour les moins jeunes, j'ai pris des livres courts, des livres très gros, euh, pour que vous ayez vraiment le choix. On commence tout de suite avec les deux premiers livres qui sont des romans jeunesse, euh, plutôt destinés à un public collège, je dirais. On commence avec L'été où papa est devenu gay de Endre Lund Eriksson donc c'est euh, un auteur norvégien qui est publié au, et traduit aux éditions Thierry Magnier qui est une maison d'édition que j'adore et donc euh, L'été où papa est devenu gay ça raconte donc l'histoire euh, d'un jeune garçon euh, et d'une jeune fille qui ont, euh, bon, ils doivent être à peu près au collège et qui se retrouvent à faire du camping euh, en ensemble et sauf que bah, leur père se rapproche et donc euh, autant il y avait l'un des pères qui était euh, gay, je veux dire, et donc sa fille le savait, autant euh, le père du garçon euh, était en couple avec sa mère avant, ils viennent de divorcer, etc. Donc c'est très compliqué pour ce jeune homme de euh, réaliser que son papa peut potentiellement être amoureux d'un autre homme. Il essaye de faire en sorte que voilà son père euh, n'aille pas avec l'autre père et donc ils mettent en place des espèces de combines pas possibles pour essayer de les séparer, etc. Mais c'est pas tellement euh, parce que euh, ça dérange euh, ce garçon que son père soit avec un autre homme, mais plutôt le fait que qu'il voilà, soit avec quelqu'un d'autre que sa mère et qu'il puisse euh, refaire sa vie. Ça par contre ça le perturbe énormément. Et donc voilà, c'est vraiment un, un bon livre, très frais. Euh, et puis bon, voilà, ça, le titre, l'été, bon, voilà, ça correspond un petit peu, on va dire. Le deuxième roman euh, est toujours de Andrew Lund Erickson, qui est, -des moins un auteur que j'apprécie énormément. C'est super. Alors ça se passe aussi un été, <rire> euh, ou du moins pendant des vacances, où c'est donc une, une adolescente, euh, Julie, qui décide de faire une liste euh, de choses qu'elle a envie de faire cet été. Alors par exemple, euh, numéro 1, me baigner toute nue, numéro 2, me faire tatouer, numéro 3, conduire, numéro 4, aller au club, numéro 5, rencontrer des gens, etc. Et euh, le numéro 10, c'est trouver un mec. Et sauf que la particularité, c'est que euh, Julie euh, est aveugle, euh, c'est pas un gros spoiler, hein, on s'en rend compte dans les premières pages du livre, et donc euh, elle décide de se débrouiller toute seule pendant que ses parents sont pas là et euh, donc de faire sa vie euh, avec son handicap et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant moi en tant que personne valide, c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude et je pense que ça peut euh, plaire à d'autres personnes, donc, voilà, en plus c'est vraiment un, une bonne histoire, euh, donc voilà je la conseille. Euh, aux collégiens qui ne savent pas quoi lire cet été. Troisième proposition, euh, plutôt pour les adolescents, jeunes, adultes, je dirais à partir, du... à partir de la troisième, euh, pour les bons lecteurs, après bon, voilà, quand vous voulez. Euh, il s'agit de la saga de euh, Marissa Meyer, les chroniques lullénaires, donc euh, Cinder, Scarlett, Cress, euh, et donc le troisième va bientôt, enfin le quatrième va bientôt sortir. Et donc en fait c'est une saïa euh, de SF euh, qui est en même temps une réécriture de contes. Donc le premier tome c'est Cendrillon, le deuxième c'est Le Petit chaperon Rouge, le troisième c'est euh, Réponse et le quatrième sera Blanche-Neige. Et sauf que euh, c'est pas trop mon genre d'habitude. Mais là, j'ai vraiment apprécié parce que euh, je trouve qu'il y a quelque chose en plus, c'est sans doute le côté un petit peu SF, voilà, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a la guerre entre le peuple de la Terre et le peuple de la Lune, euh, l'héroïne Cinder, euh, donc Cendrillon, est vraiment super cool parce que voilà, c'est une... Euh cyborg et donc euh, elle a une partie enfin des parties du corps qui sont euh, bah, des, des parties robotisées elle a un système électronique qui parcourt tout son corps ce qui fait qu'elle voit des trucs trop ouf avec ses yeux et euh, sauf que les cyborgs sont vachement euh, sont considérées comme une minorité un petit peu repoussante, voilà, ne vous approchez pas trop des êtres humains, et elle va tomber amoureuse, bien sûr, du prince, bah, un petit peu comme dans Cendrillon. Euh, autant, euh, l'histoire est vraiment très très prévisible, hein, je ne je, je le cache pas, enfin, j'ai quasiment deviné tous les tous les trucs qui allaient se passer, euh, mais c'est quand même vachement plaisant et je pense que ça peut être une bonne lecture d'été si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête et euh, si vous avez envie d'avoir l'impression d'être trop intelligent en vous devinant ce qui va se passer. Et les personnages restent quand même vachement bien, mis à part Cress que je trouve absolument insupportable. Euh, moi j'aime beaucoup Cinder, je la trouve... Euh... enfin je m'identifie bien à elle quoi. Donc euh, voilà, pourquoi pas. En 4, je vous propose une autre saga... Euh dans l'ambiance un peu euh, monde de l'imaginaire. Il s'agit de la saga L'Autre de Pierre Bottero. Je vous ai très souvent parlé de Pierre Bottero puisque c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai fait un article dédié à Pierre Bottero sur mon blog d'ailleurs, mettrai le lien. Et donc L'Autre, euh, c'est l'une de mes sagas préférées de cet auteur, même si j'aime beaucoup les quêtes des Willan. C'est l'histoire de deux adolescents, un garçon et une fille, qui découvrent euh, petit à petit qu'ils ont des pouvoirs. Ils sont tous les deux euh, orphelins. Euh, puisque en fait ils se rendent compte qu'ils sont euh, traqués par euh, comment dire ça un genre de, un genre de groupe secret euh, justement à cause de leur pouvoir euh... Je peux pas trop vous en dire plus sans tout spoiler, mais en gros sachez que euh, c'est vraiment une histoire qui est bien construite parce qu'il euh, y a une histoire avec cette familles euh, qui euh, sont complètement euh, dissimulées parmi les, les hommes mais qui contrôlent quand même une bonne partie, de, enfin qui ont contrôlé une bonne partie du monde et dont certains euh, sont sortis victorieux puisqu'il y a eu des, des guerres de clans, etc. Il euh, y a du voyage euh, entre des entre des différents univers et normalement c'était censé se rejoindre avec les quêtes des Willans sauf que Pierre Bouterré est malheureusement décédé avant d'avoir pu euh, réaliser la saga euh, qui était censée bah, joindre l'univers des Willans et l'univers euh, de l'autre mais bon, on fait avec, et ça n'empêche que la saga l'autre est quand même excellente, donc je vous la conseille cet été. En numéro 5, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une romance, parce que je sais que l'été, voilà, on a envie de lire des trucs parfois un petit peu légers, de lire des histoires d'amour. Pourquoi ne pas lire Mémoire d'elle de Terry Greenwood-Pardue aux éditions Milady Oui, je sais, je déteste cette maison d'édition, mais bon, ce livre est bien. Voilà, ça c'est dit. Euh, donc Mémoire d'Elle, c'est une histoire qui se passe dans les années 60, et c'est l'histoire d'amour de deux femmes qui donc n'ont pas le droit du tout de s'aimer, elles sont toutes les deux mariées, elles ont toutes les deux des enfants et euh, bah voilà, elles se rapprochent etc, et elles vivent une histoire absolument tragique et en même temps très belle et euh, c'est quand même un petit peu optimiste sur la fin, rassurez-vous, on ne passe pas notre temps à pleurer euh, les chapitres euh, donc dans les années 60 s'intercalent avec des chapitres à notre époque euh, sur l'une des enfin, sur la narratrice du récit euh, et donc euh, on découvre également bah, ce qu'elle est devenue et euh, bah, ce qu'est devenue cette histoire avec cette femme euh, donc voilà j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu très rapidement euh, et puis bah, voilà, je pense que vous apprécierez plutôt que de lire n'importe quel roman un petit peu pourri et, euh... Pour revenir celle-là <rire> Numéro 6, une biographie. Euh, il s'agit de Menderley Forever de euh, Tatiana de Ronsec qui est donc la biographie de Daphné du qui est une auteure absolument extraordinaire euh, qui a vécu dans les années... Euh, C'était au début du 20 e siècle, je dirais peu, Bah oui, forcément... Non, milieu... Euh, ouais, milieu, milieu 20 e euh, et donc, euh, Daphné Maurier, si vous ne la connaissez pas, elle est l'auteur euh, du livre, du roman Rebecca, euh, qui a fait l'objet d'une adaptation par Hitchcock euh, dans un film qui s'appelle Rebecca aussi. Euh, elle est aussi à l'origine de la nouvelle Les Oiseaux, qui a également été adaptée par Hitchcock pour donner Les Oiseaux. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, bah en fait, vous devez forcément la connaître avec les, fil les films d'Hitchcock. Alors non seulement je vous conseille les romans de Daphné Dumoyer, même si, bon, je n'ai lu que Rebecca, admettons, mais cet été je compte bien en lire d'autres. C'est ces histoires d'amour, c'est comment elle est devenue auteur les problèmes qu'elle a rencontrés quand elle euh, n'arrivait plus à écrire, comment elle trouvait l'inspiration, etc. Moi je me suis énormément reconnue dans cet dans cette auteur, surtout que euh, mine de rien, euh, distillé un peu ça et là, euh, il y a quand même des réflexions sur... Euh, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, sur ce que c'est que l'amour entre personnes de même sexe. Euh, puisque euh, Daphné Dumorier, bon, euh, l'a toujours euh, nié hein, être bisexuelle, mais euh, quoi qu'il en soit, elle a eu des amours féminins et des amours masculins. Donc, euh, disons qu'elle a eu des, des rapports bisexuels au cours de sa vie. Et euh, elle avait aussi euh, un petit peu des. Enfin, moi je l'ai senti personnellement, euh, des réflexions autour de son genre, de, de, de, de qui elle aurait pu être si elle était née garçon, etc. Et donc voilà, bah, c'est un bouquin qui m'a passionnée, euh, j'ai adoré à la fois la façon dont c'était raconté et aussi bah, ceux qui étaient à raconter. Euh, donc voilà, lisez-le cet été, euh, ça fera une parfaite lecture de plage ou euh, de, de, de là où vous êtes en vacances en fait. Voilà. Passons maintenant à des lectures un petit peu plus ardues, que ce soit dans les thèmes ou dans l'écriture ou dans la taille du bouquin. Euh, je vous conseille cet été, si vous ne l'avez encore jamais lu, Le silence des agneaux de Thomas Harris, dont j'ai déjà parlé euh, dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, mais voilà, vous devez peut-être connaître la série Hannibal euh, ou du moins le personnage euh, d'Hannibal Lecteur qui est donc. Un, Caliban <rire> Et euh, eh bien là, euh, c'est une histoire dans laquelle euh, il est emprisonné mais il aide quand même, enfin, euh, il a une relation très particulière avec certains euh, policiers. Ah, c'est un bon policier, c'est un bon thriller, c'est le genre de, de livre, il, il faut quand même se mettre dedans, hein. c'est très difficile au début, moi j'ai beaucoup de mal, mais euh, une fois que j'avais dépassé la moitié, enfin allait tout seul. Donc euh, voilà, cet été, si vous êtes en forme, euh, lisez Le Cœur des Agneaux. Huitième proposition, 100 ans de solitude de euh, Gabriel Gracia Marquez, pardon si je prononce mal, euh, qui est donc euh, un, un livre à lire au moins une fois dans sa vie, il fait partie du top 100 des livres à lire euh, une fois dans sa vie. Et donc euh, c'est une grande saga familiale euh, qui se passe, euh, alors je crois que c'est en Colombie, Ouais c'est ça, enfin du moins en Amérique du Sud, euh, c'est sur cette génération, c'est un truc de dingue. Euh, je l'ai lu quand j'étais ado, j'aimerais beaucoup le relire cet été. Euh, en tout cas voilà, c'est une ambiance très particulière, c'est un livre à lire. Euh, si vous avez l'occasion de le lire en VO, bah lancez-vous si vous avez le niveau. Moi personnellement je parle pas du tout espagnol donc euh, c'est niette. Mais euh, voilà, si vous voulez avoir l'air intelligent cet été sur la plage... Lisez 5 ans de solitude, je pense que c'est pas mal dans le genre. <rire> Maintenant, passons au gros pavé, parce que l'été, euh, souvent, on a du temps, parce qu'on est en vacances, pour certains, hein, pas tous, mais bon, voilà. On a du temps, et donc c'est l'occasion de lire des gros pavés euh, qu'on ne pourrait pas lire pendant l'année, donc parce que voilà l'été, on peut se permettre de lire pendant plusieurs heures d'affilée. Euh, donc, voilà, je vous propose de lire Anna Karenine de Tolstoy cet été. Euh, c'est un livre que ma mère avait lu euh, un été, que j'avais lu aussi un été. Alors même si ça se passe en Russie et qu'en Russie il fait froid, euh, ça se prête quand même à cette saison estivale. Euh, donc voilà, c'est l'histoire d'Anna, c'est l'histoire de la société russe euh, à son époque, c'est l'histoire plein plein plein de personnages, des histoires imbriquées les unes dans les autres, enfin faut vraiment s'accrocher pour le lire, à limite avoir un post-it pour douter tous les noms euh, qu'on rencontre parce que parce qu'il y en a balle, mais euh, ça vaut le coup, c'est un classique et euh, et l'histoire est vraiment prenante, quoi je veux dire, enfin on a envie de savoir ce qui va se passer, même si ça prend euh, 3 milliards de pages euh, pour, euh, pour y arriver. En guise de dixième et dernier conseil de lecture pour l'été, je vous propose un livre encore plus gros qu'Anna Karenine puisqu'il s'agit de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Peut-être avez-vous vu le film euh, que personnellement j'ai adoré, enfin j'ai vu et revu euh, quand j'étais gamine. Euh, en tout cas, Autant en emporte le vent c'est l'histoire de Scarlett O'Hara euh, pendant la guerre de Sécession et donc c'est euh, l'histoire de sa famille qui est donc à l'origine une famille très riche euh, et il y a voilà, qu'est-ce qu qui se passe Donc c'était des esclavagistes, et euh, qu'est-ce qui se passe après la guerre euh, de sécession, après l'abolition de l'esclavage, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant, moi je l'ai lu euh, en début d'année, et ça m'a passionné et je sais que le bouquin fait peur, puisqu'il est absolument énorme. Mais voilà, ça l'était, c'est le moment de vous lancer des challenges, j'ai envie de dire, donc... Euh, lancez-vous dans euh, Autant en emporte-le-vent et vous m'en me di direz des nouvelles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu noter euh, un ou deux conseils euh, pour cet été et que ça va vous plaire surtout. N'hésitez pas à me faire des retours euh, au cours de l'été si jamais vous avez lu des livres euh, grâce à mes conseils. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On se retrouve au plus vite pour de prochaines vidéos.